Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la médiathèque de l'orangerie aujourd'hui je vais vous présenter 5 dvd qui vous feront voyager autant les petits que les grands je commence avec l'odyssée de tchoum qui est un magnifique moyen métrage de 38 minutes réalisé par julien Bissaro et claire paoletti On est dans une ambiance un peu nouvelle orléans louisiane et on suit l'histoire de Tchoum, un bébé chouette, et de son petit frère, qui sont tombés du nid lors d'une tempête. Donc à partir de 3-4 ans. Si vous préférez les pirates, les voyages en bateau et les trésors, découvrez l'île de Blackmore, qui vous entraînera sur les traces d'un célèbre pirate. C'est un film réalisé par Jean-François Lagioni qui a aussi fait le tableau, le château des singes et le voyage du prince. À partir de 6-7 ans. Si vous êtes plutôt Irlande, légende celtique et viking, regardez « Brendan et le secret de Kells de Tom Moore. Ça raconte les origines de ce livre magnifique qui nous a été transmis par les moines en lumineurs qui fuyaient les invasions barbares au 8e et 9e siècle, à partir de 7-8 ans. Si vous souhaitez vous rafraîchir en Russie et au pôle Nord, prenez « Tout en haut du monde » de Rémi Chaillet. Les dessins sont magnifiques et l'histoire nous emmène aux côtés d'une fille qui n'a pas froid aux yeux et qui fera tout pour retrouver son grand-père et laver l'honneur de sa famille, à partir de 8-9 ans. Et enfin, pour les amoureux des animaux, de la jungle indochinoise, vous ne pourrez qu'être séduit par le film Deux frères de Jean-Jacques Hannault. Vous suivrez le parcours de deux tigres que tout va séparer pour mieux les réunir. Donc c'est à voir en famille à partir de 9 ans. Je vous remercie pour votre écoute